le Vietnam. Pour certains d'entre vous, le Vietnam c'est une guerre, une nostalgie, une idéologie. Pour d'autres, ce sera plutôt des rizières, un rêve, un paradis. Mais pour elle, le Vietnam a surtout été cette expérience, ces tendances, ses rencontres et ses faux rires. Pour lui, c'était ses idées, ses projets, ses dessins, et ses aventures. Pour eux, ce fut d'abord un rendez-vous, plus un amour, une chance et beaucoup de sourires. Bref, ils y ont vécu et découvert une nouvelle culture, de nouveaux amis, une famille. Et parce que le Vietnam, c'est tout cela en même temps, ils ont voulu le partager avec vous à travers des images, des surprises et des dessins. Alors si vous aussi vous voulez vivre le Vietnam avec eux, Rejoignez-nous.